Bonjour, je suis le Dr Vincent Pégoraro, chef du service des urgences adultes du CHU de Lille. L'activité Covid représente bien évidemment une hausse actuellement, et ce n'est pas ce qui, nous, ce qui nous bloque le plus. Ce qui nous bloque le plus, ce sont les, les consultations qui, pour des patients qui viennent pour des pathologies qui n'ont rien à voir avec le Covid. Si je tenais à vous passer ce message, c'est pour que vous évitiez de venir aux urgences pour des pathologies qui n'ont rien à voir avec l'urgence. Voici quelques conseils pour vous éviter de venir aux urgences. Premier point, faites appel à votre médecin généraliste. En deux, si vous êtes dans un secteur où il y a SOS médecin, pensez à eux. En trois, vous avez le, le SAMU, le, le 15, qui pourront aussi vous orienter via le, les services d'accès aux soins vers la bonne personne pour, pour prendre en charge votre pathologie. Et en quatre, aussi, euh, pensez à l'hôpital de proximité. Ne venez pas aux urgences si vous habitez à 40, 50 km du CHU de Lille. Vous avez probablement et même certainement un hôpital de proximité qui sera tout à fait à même de vous prendre en charge correctement. Alors bien sûr, si, si je vous dis tout ça, c'est pour nous aider, pour nous aider nous, les soignants, mais c'est aussi pour vous aider vous, pour éviter d'attendre. Donc s'il vous plaît, ne venez pas aux urgences si ça n'est pas réellement justifié.